InfoRisque. risque Le podcast. Le podcast. Bonjour à tous, François au micro et bien heureux de vous retrouver après cette période estivale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la digitalisation des process dans le domaine de la santé et sécurité au travail et l'interopérabilité à travers un cas concret de la mise à jour de 48 documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Nous verrons également les raisons qui ont poussé finalement le groupe Avlo à optimiser ses process et quel a été l'apport d'une solution digitale comme Winlassi. Nous évoquerons également la gestion de l'accidentologie de l'entreprise par l'interaction entre l'outil d'évaluation des risques de l'application de Winlassi de Gamma Software et Federis, un logiciel RH. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux acteurs particulièrement impliqués dans ce changement Philippe Berthaud qui est directeur qualité sécurité et environnement et Cyril Vincent qui est coordinateur QHSE du groupe Avlo. Le groupe Avlo ce sont 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 205 millions d'euros et un maillage territorial fort. Le groupe se positionne en expert de la distribution et de la location de matériel pour les métiers du BTP, de l'industrie et du recyclage grâce à ses deux marques SOMTP et MLOC. Les deux sont labellisés SE, par le syndicat professionnel des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel de travaux publics, le DLR. Philippe Berthaud, Cyril Vincent, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, peut-être une première question pour vous, Philippe Berthaud, concernant un peu cette, cette démarche. Qu'est-ce qui a conduit le groupe Avelot à partir sur une euh, digitalisation de process, puisque, en préparant cet entretien, je, vous m'avez fait part que, jusqu'à présent, cette mise à jour de documents uniques avait été faite principalement via des outils office. Oui, en effet. Euh, donc je, je suis euh, en charge du service qualité, sécurité et environnement du groupe Avelot depuis 2008, et depuis euh, euh, près de, de 14 ans maintenant. J'ai toujours eu à cœur de veiller à ce que l'évaluation de, des risques professionnels soit réalisée et soit à jour pour l'ensemble des sociétés euh, du groupe. Donc euh, au début, il y avait beaucoup moins d'agences que maintenant. Hein. En 2008, quand je suis arrivé, euh, il y avait 9 agences. Maintenant, il y en a 48, vous l'avez compris. Donc, euh, de par euh, mon vécu et mon expérience, j'ai été amené à produire des documents uniques à travers à la fois les bases Excel pour faire l'évaluation des risques et ensuite une restitution sur Word. Vous imaginez un petit peu le travail que représente une évaluation des risques professionnels sur autant de sociétés et d'agences différentes, sur des supports Word et Excel c'était tout à fait réalisable quand il y avait peu de, peu de CCT, euh, parce que moment où on, on atteint des, des niveaux euh, dépassant 40 jusqu'à 48 euh, agences différentes, euh, il devenait totalement ingérable euh, de continuer à produire ce type de, de documents obligatoires et de les actualiser de façon annuelle, voire plus souvent, hein, on en parlera tout à l'heure selon les contextes, mmh. sur, en continuant sur des bases euh, Excel et Word. C'est la raison pour laquelle on a souhaité déjà un, étudier un peu le marché et les logiciels disponibles pour digitaliser et optimiser euh, la génération et la mise à jour des documents uniques et ensuite être en mesure de les, de, de les reproduire et de pérenniser cette approche à travers un outil informatique qui soit pérenne et, et qui soit consolidé. Et donc ce, ce projet finalement, il a été à maturation pendant neuf mois mais est-ce qu'il y a quelques, quelques éléments qui ont, qui ont été les éléments déclencheurs finalement à la mise à jour de cette digitalisation Oui, comme vous l'avez dit, en fait cette réflexion pour un, pour un passage à la digitalisation remonte à l'année dernière. Début de l'année dernière, nous étions en janvier 2021, nous étions encore en plein dans l'une des phases critiques du Covid n'est pas sans savoir que le COVID est un événement qui euh, impose à travers euh, des obligations euh, diverses et multiples, hein, euh, écrites et actualisées dans les protocoles sanitaires, exige non seulement euh, d'appliquer des règles strictes hein, au niveau personnel, mais surtout professionnel pour ce qui nous concerne, et que ces protocoles et ces règles doivent être actées dans les documents uniques correspondants. Donc à chaque fois qu'il y avait une mise à jour d'un protocole sanitaire, et il y en a eu quelques-uns, hein, les, les spécialistes euh, du métier euh, savent de quoi je parle, il fallait à chaque fois dans le cadre respect des obligations réglementaires, faire une mise à jour des documents uniques. Donc 48 documents uniques actualisés systématiquement à chaque fois qu'il y avait un nouveau protocole sanitaire, même s'il y avait des données redondantes, effectivement, hein, ça prend quand même du temps. Donc si on peut S'appuyer sur un outil informatique euh, et sur la digitalisation pour optimiser cette approche, ben c'est tout ça de gagner en efficacité et en temps de travail. Ben Cyril Vincent, un, un mot quand même, parce que le fait d'être passé peut-être de le, la version Excel, la partie digitalisation, ça change la vie alors, ça, ça change la vie, effectivement, puisque, euh, comme, comme, comme expliquait Philippe dans la version Excel, il y avait euh, 48 documents euh, uniques à ouvrir un par un, à modifier euh, à la main, et, à, et puis à renvoyer à, à, chaque, à chaque acteur pour, pour signature, validation et évidemment consultation avant tout cela. Aujourd'hui, avec le logiciel Winlassi, il faut savoir qu'on gère des contextes donc un contexte global euh, dans lequel va être évidemment intégré le COVID et qui nous permet aujourd'hui, par, par un simple clic, finalement de venir mettre à jour ces, ces 48 documents uniques pour directement être consultés par, par nos agences pour être validés. Donc effectivement, la mise à jour est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être avant. J'aurais tendance à poser une question aussi concernant, je dirais, la partie prévention, gestion des risques, puisqu'on a le plaisir d'échanger sur un faux risque. Est-ce que ça apporte, je ne sais pas, plus de transparence, plus de, de rapidité Est-ce qu'il y a un plus, je dirais, dans la partie purement voilà, prévention des risques Oui, bien, bien, bien évidemment. En fait, la démarche d'évaluation des risques, qui se traduit dans la, la rédaction et la production du document unique, est une démarche qui date de 2000, 2001, euh, mais c'est une démarche euh, tout à fait euh, constructive. Si on, si on la prend euh, sur, sur la logique euh, d'une démarche de progrès, euh, il s'agit là d'évaluer les risques euh, dans les questions de, de travail euh, diverses et multiples que peuvent rencontrer nos, nos collaborateurs hein, et nos différents euh, métiers au travers des dangers qu'ils sont amenés à, à rencontrer, donc des risques hein, correspondants, euh, d'évaluer, euh, à travers les fréquences, la gravité, la maîtrise, quelles sont les, les priorités d'action à, à mener par rapport à cette, à cette démarche. Et donc, c'est vraiment là le pilier hein, de, de toute une approche, une politique d'amélioration continue sur la sécurité. Un, un document unique, c'est fondamental. Et euh, c'est vraiment la pour laquelle on a toujours veillé, euh, dans le groupe Avlo à ce que ce document soit le plus à jour possible, le plus souvent possible, parce que ça structure et ça permet de développer la politique de sécurité euh, au sein des différentes agences. Euh, et ils sont impliqués, hein, vous l'avez compris. Hein. Donc, derrière, vie, on met en place nous, des plans d'action. On va dans les agences pour vérifier l'application et la marge de progrès possible et on les aide à atteindre les objectifs demandés pour euh, satisfaire à la prévention et à la démarche de progrès sur les questions de sécurité. Mais ils sont totalement impliqués dans cette démarche. Et donc, la rédaction, la production et la mise à jour. Des euh, documents uniques se fait avec l'aide de nos collaborateurs, hein, des relais euh, sécurité sur place, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, pour qu'on soit toujours dans une démarche d'amélioration et que l'on ait les meilleures conditions de travail possibles euh, au regard du contexte, de l'environnement et, et des attendus hein, de, nos, de nos salariés, mais également de nos clients et des parties intéressées. Et ça, ça permet aussi du coup une, une interaction avec les agences oui, en effet, euh, un déjà au regard des, du contexte. Alors quand je parle du contexte, évidemment, hein, je parle en premier lieu du contexte réglementaire. Il y a des obligations <rire> qui s'imposent à tous, hein, évidemment, qui ressortent dans le document unique. Mais euh, voilà, on est, on est soumis à des attendus et euh, à, des, à des exigences réglementaires. Je préfère moi parler de d'opportunités hein, que d'exigences derrière, puisque c'est souvent, euh, si on lit bien entre les lignes le code du travail ou le code de l'environnement, hein, ce ne sont que, que des, des, des démarches qui permettent de défoncer les portes ouvertes. <rire> C'est-à-dire que veiller à ce que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles et pour ce faire, euh, et une, une démarche de réflexion et de prévention la plus pertinente possible par rapport à ce qu'ils font pour euh, rester en bonne santé le, et euh, travailler dans les meilleures conditions euh, euh, possibles imaginables. Euh, ça, ça me, paraît, ça me paraît non seulement sain, mais profitable pour tout le monde. Euh, donc c'est vraiment euh, très structurant et c'est euh, une approche hein, à travers le deux plans uniques qui balise toute notre politique depuis au moins 14 ans. Et le passage de cette digitalisation, qu'en a pensé aussi la direction au niveau du groupe Je pourrais dire la pilule est bien passée, enfin, je ne sais pas si, si je peux l'exprimer comme ça. Oui, alors, vous l'avez compris, euh, on avait commencé à produire, à générer et mettre à jour les documents uniques sur Excel et Word. On s'est confronté à des exigences d'efficacité avec l'augmentation du volume d'agences à traiter, et euh, bah, vous l'avez compris à travers mes, mes, mes dernières euh, déclarations, euh, que ce soit euh, les opportunités réglementaires, que ce soit euh, les attendus en termes de, de progrès et de sécurité et d'amélioration de condition de travail dans les agences, euh, et euh, euh, sachant, et ça notre direction a toujours été très, très informée sur ce sujet, à travers les comités de pilotage et les comités de direction hein, qui structurent notre démarche euh, à travers les différents directeurs de, de, de la société. Ils ont très vite compris depuis très longtemps que l'évaluation des risques et le document unique euh, qui transpire de cette évaluation des risques est la base même de, de, de toute notre politique euh, QSE, que c'est aussi une démarche de sécurité, mais au-delà de ça, on y intègre une approche environnementale et c'est une approche de qualité, hein, de faire de cette manière. Hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des qualiticiens hein, le PDCA. Hein, euh, on planifie, on agit, on évalue, on on se corrige, on s'améliore. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de fort dans, dans, dans le groupe. Et euh, nos présidents, car ils se sont des co-gérants, hein, messieurs Sylvain et Guillaume Batistegui, euh, n'ont mis aucune, euh, aucune réticence, n'ont mis aucune réticence à passer sur un support de digitalisation, sachant que nous n'étions plus en mesure d'assurer le même niveau d'efficacité et de production de documents uniques euh, avec euh, les bases précédentes. Voilà okay. pourquoi il n'y a pas eu de, de, de, de, de, de blocage et qu'au contraire, ils ont très rapidement accepté que l'on passe sur une base de digitalisation via une assise. Oui, et puis peut-être avec un coût qui, qui semble tout était raisonnable. En fait, quand on parle de coût, il faut toujours faire une évaluation. Hein. Vous savez, on appelle ça le ROI, hein, le retour oui. euh, <rire> Le temps passé euh, par votre serviteur ou mon collègue, ou mes collègues d'ailleurs, à produire euh, sur des bases Excel et Word alors, des documents uniques hein, en faisant une évaluation euh, consistante, hein. il ne s'agit pas de faire semblant, vous l'avez compris chez nous, en ayant une base de travail qui tienne la route pour, pour acter un plan d'action euh, cohérent et qui soit euh, efficace sur la durée, quand je dis efficace sur la durée, c'est à la fois à travers l'accélérantologie, hein, baisse du taux de fréquence, baisse du taux de gravité, mais également amélioration perceptible par nos collaborateurs des conditions de travail, parce que c'est aussi un levier de fidélisation hein, et euh, la signature même d'une société hein, que de travailler sur ce type de sujet. Donc il est, il est effectivement euh, important pour nous. De, de, de rester tout à fait cohérent sur, sur, sur cette approche et donc d'avoir à travers l'outil Winlassi une démarche constructible et, et, et pérenne pour l'amélioration du risque. Et c'est ce qui vous a permis d'ailleurs d'avoir aussi un label particulier pour cela ah ben, tout, à fait, tout à fait. Que ce soit le label SE+, ou euh, d'autres démarches, hein, euh, des, euh, le MAS, les normes ISO comme euh, l'ISO 45001, hein, hein, qui est euh, une norme euh, internationale sur la sécurité, ou d'autres euh, systèmes de référencement. Hein, si vous souhaitez, dans une approche, une démarche de progrès, euh, il faut forcément euh, s'appuyer sur, sur euh, non seulement des outils, hein, mais, euh, mais euh, une approche d'amélioration. De, de, hein. Tout à l'heure, je parlais du PDCA, mais c'est tout à fait ça. Hein. Le PDCA, c'est qu'un qu qu outil, hein, la route des mines, on va dire, hein. c'est un outil de progrès. Hein, qui structure tous les systèmes de management. Donc l'ISO 9001 pour pour la qualité, l'ISO 14001 c'est pour l'environnement, l'ISO 45001 c'est pour euh, la sécurité, etc. etc. Donc on, on, on ne sait que que reproduire hein, les bonnes pratiques et ce qui fonctionne dans beaucoup de sociétés euh, en France et, et dans le monde. Alors peut-être en, en, pour finir quand même cet entretien, il y a une chose qui, que vous aviez trouvée intéressante également, c'est l'interfaçage le, le, avec votre système RH. Peut-être que Cyril un petit mot là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, nous avons au, au sein du groupe Avlo un logiciel RH, qui est le logiciel Federis, permettant aujourd'hui une gestion des employés et des formations. Euh, ce logiciel va être mis en lien avec euh, le logiciel Winlassi pour y intégrer euh, tout simplement la base de salariés, car dans le logiciel WinLassie, nous avons également prévu euh, d'intégrer la gestion de l'accidentologie du groupe. Pour gérer l'accidentologie, évidemment, on doit avoir la définition de l'accident, mais également la personne à qui c'est arrivé, d'où la, la connexion entre notre logiciel RH et euh, le logiciel WinLassie. La gestion de ces accidents, demain, nous permettra, en fin de compte, de mettre à jour en continu nos documents uniques en y intégrant euh, une mise à jour réalisée sur la base de, de cet accident et des actions correctives qui ont été mises en place pour que cela ne se reproduise pas sur nos autres sites. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure de formation, ça veut dire qu'en général, euh, au niveau HSE, il y a toujours quand même la formation fait partie aussi intégrante de cette partie de prévention. La, la formation, du coup, permet d'être intégrée La formation est intégrée forcément dans notre document unique puisqu'elle répond à... Euh, à certains risques, des risques qui vont être notamment d'avoir des opérateurs conduisant des machines qui ne seraient pas formés. Ça, c'est un, un gros risque aujourd'hui euh, qui pourrait être présent chez nous. Heureusement, euh, via la mise en place de FEDERIS euh, l'année dernière, aujourd'hui, l'intégralité de, de nos opérateurs conduisant des machines sont formés, leurs formations sont suivies, et, euh, et ces formations-là sont, sont bien évidemment suivies, répondant aujourd'hui à, d'une part, une obligation réglementaire, et d'autre part, euh, répondant à un besoin réel de diminuer le risque au niveau de la sécurité. Et donc, pour, pour compléter euh, les propos de Cyril, effectivement, on a, tout à fait, on, on a aussi toute une démarche de formation hein, euh, lors de, nos, de, de notre étape d'intégration hein, de, des, des nouveaux travailleurs, euh, quel que soit leur statut d'ailleurs, hein, il y a une démarche de formation à la sécurité qui est, qui est obligatoire. Hein. Donc, euh, on rappelle les consignes générales de sécurité. et euh, Ensuite, il y a des, des modules complémentaires qui s'ajoutent à cette formation euh, de base, hein, les consignes générales de sécurité, hein, les formations, ce qu'on appelle les formations spécifiques renforcées par rapport aux risques. Donc, euh, par exemple, un, un technicien euh, itinérant euh, aura une formation spécifique propre à son métier. Hein, euh, les risques du chute de hauteur, les risques liés à la mécanique, le risques liés à la conduite d'engin, les risques liés le risque lié au chimiques hein, euh, Les commerciaux également... Hein, ils auront un complément de formation par rapport euh, à l'obligation de conseils et d'information à la sécurité hein, pour euh, tout ce qui concerne la vente, la distribution, l'allocation d'engins de travaux publics. Et ensuite, effectivement, on complète donc, euh, ces formations par, euh, par des mises à jour, donc des recyclages qui sont annuels, qui font également partie du pack hein, qu'on appelle du plan de formation annuel, qui est euh, actualisé aussi souvent que nécessaire hein, au regard des évolutions réglementaires, mais aussi du retour d'expérience, d'où l'intérêt de, de pouvoir acter dans une l'UNACI toute l'accidentologie et tous les accidents, les événements qui sont survenus. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'UNACI, c'est qu'on peut capitaliser sur le retour d'expérience et donc construire en temps réel euh, et ajuster en temps réel notre plan d'action au regard de ce qui se passe et des spécificités de nos différents métiers euh, dans la location et dans la distribution. Merci beaucoup Philippe, merci Cyril. Merci François. Madame.